Et hey, écoute tout les petites j'espère que vous avez bien cette vidéo Vous allez voir une vidéo d'exception 3 games Oui, j'ai pas, pas dit une, j'ai pas dit deux, j'ai bien dit trois, j'espère déjà euh, que vous allez bien et surtout que la méta vous plaît euh, Ce nouveau finalement Battleground saison 4, euh, pour le moment c'est délicieux. Moi perso, euh, j'adore, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, est-ce que les quêtes vous manquent, est-ce que les buddies vous manquent Alors ce que vous allez voir c'est tout simplement euh, 3 games d'exception. Alors il y en a une qui est un peu plus d'exception que d'autres, qui est... Euh, unique finalement un peu au monde C'est une game avec 12 kalegos Oui j'ai bien dit 12 Calegos euh, Cette game là euh, Finalement je l'ai euh, C'était pendant la pause du midi en stream Et j'étais un petit peu en train de manger En tout cas au début de la game Donc vous allez commencer la game Finalement là où ça commence vraiment à être intéressant euh, à partir du tour euh, 6 Si je pas de bêtises Tour 6 ou tour 7 donc j'ai vraiment euh, euh, coupé finalement la première partie parce que euh, je n'étais pas forcément à l'écran et donc il n'y avait pas d'explication. Donc voilà, j'essaye de vous proposer sur euh, YouTube vraiment que des vidéos à la fois impressionnantes et en même temps pédagogiques. Et là finalement, c'était juste impressionnant, pas pédagogique. Donc voilà, euh, vous allez voir sur la première game, euh, finalement qu'une partie de la game, mais la partie la plus intéressante avec justement ces 12 calégos, euh, comment on fait, vous allez voir. Euh, pour moi, les, les dragons, clairement, euh, je le dis quand même, c'est peut-être la compo la plus forte à l'heure actuelle du jeu, même s'il y a d'autres compos. Bête, c'est très fort. On va dire que Bête, c'est au-dessus. Mais si on arrive à avoir le setup dragon, dragon, c'est invincible. Vous allez voir, c'est quoi le setup dragon. Donc voilà, première game. Et ensuite, les deux autres, ce sont des games entières. Donc très pédagogiques. Où justement, je refais ce setup là sans forcément 12 Kalégos parce que ça c'est très très rare et ça arrive une fois dans une vie mais euh, voilà je refais le setup euh, donc vraiment vous allez avoir sur cette, cine... sur cette euh, compo dragon finalement si jamais vous avez vraiment envie de maîtriser cette compo dragon euh, je vous invite vraiment à... à regarder les trois games parce que les trois vont à chaque fois avoir des early différents vont avoir des, des façons d'appréhender de... De... cette compo différente en termes de tempo de construction etc donc je pense que c'est un... Voilà, un peu le... la bible de la compo dragon si je peux dire c'est ces trois vidéos enfin cette, cette vidéo on va dire ces trois games donc vraiment voilà regardez tout je pense que c'est la meilleure façon de progresser en plus vous allez en prendre plein les yeux donc voilà merci à tous euh, merci de me soutenir euh, je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage Content de vous voir. que tout se passe bien super Et enfin pouvoir renouveler mon stock de serviteurs. Ça marche avec ça, non Déclenche les cris de guerre et ça c'est... Dès que vous déclenchez un cri de guerre, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, pardon. Par contre, on a que deux dragonaux. On va chercher un autre non Il y a Bran, Bran ça peut être rigolo avec ça. Il n'y a pas Murloc mais ça ah, reste ok. le gel juste Non en vrai je vais le jouer. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en gros. Ya Je vous ai mis un coup de poing, dans votre grosse gueule. Merde. Je vous souhaite un bon combat. Ça a pas marché. Je crois que vous déclenchez un crit de guerre. Ah non, c'est parce qu'il a pas, Il est pas mort, regarde. Combo, combo J'ai une de ces recrues. de perdu une pièce d'or de gagné j'ai toutes les autorisations nécessaires Bah faut tirer un D, hein, parfois Faut tirer on tient, on a gagné Dans deux tours, j'ai calé gosses Doré, ouais À la fin de mon prochain tour, même Pas, euh, dans deux tours, ouais Vu que je suis à 21 et que mon board était pas mal, je pense que c'était ok. Merci Medilan du 5. Merci pour le prime, c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'on up Ah c'est une folie hein. Une folie hein. Ah, j'ai le temps de me laver les mains et de me laver autour de la bouche parce que j'ai mangé, j'ai un peu de sucre. Je reviens. ¡Gracias! Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner trois. Pile poil ce que vous recherchiez. Parce que ça... <rire> je sais pas ce que ça va faire, mais. Pardonne combien là Je sais pas ce que ça va faire, mais ça va faire des belles choses. Parce que là. Euh, je sais pas. On est en 6 calègues C'est dans deux tours. C'est 6 dans deux tours. Donc pas ce tour, le tour d'après, on aura 6 au en main. Normalement, hein. Enfin, je sais pas, on va voir. Freeze la 8 pour tripler Kaleg. Comment ça, freeze la 8 pour tripler Kaleg? Kalegos, c'est un dragon, ça, c'est un élémentaire. On va Bran doré, c'est pas mieux? Bah. Euh... Juste à prouver. J'avoue que plein de bon, En fait, ça revient un peu au même, non? Oui sur Bran c'est pas mal aussi. Peut-être c'est un peu mieux sur Bran. Mais là de toute façon on est top 1 euh, sans jouer là. Enfin pas sans jouer parce qu'il fallait prendre leur lit mais. Là on est invincible. En plus on a Nadina. Enfin. On, on, en taverne 26 on a les Nadina. Donc euh, là en stat on est totalement dingo. Et après il y a Nadina. Mais ouais sur Bran c'est sûrement mieux. Imagine ont vraiment tout donné. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. C'est stupide, hein Totalement stupide. La main, je la joue maintenant et ensuite je vire... Euh, quoi <rire> Pouf Non mais franchement... J'ai pas besoin de Nadine, bon on sait jamais en vrai Quoique Je sais pas Ouais le prochain tour je la vire bien sûr Elle je la vire et là je vais avoir euh, combien de Kaleg Deux Kalegos dorés en plus. Donc si je le vire, j'ai Kaleg-Kaleg mais j'ai une place. Sachant que je dois garder Bran. Donc ça veut dire que je vais devoir virer un des trois là. Donc euh, la Nadina j'ai pas trop la place en vrai. Non mais c'est comme ça, franchement. C'est comme ça. En plus elle donne de la stat. Hein. Ouais mais là, là c'est une dinguerie cette game. Hein. J'étais pas du tout focus au début vu que je mangeais. Enfin j'étais focus mais genre euh, j'avais pas prévu de faire un truc aussi. Aussi. que ça. Oh là là. Oh le tonnerre qui gronde dans le tout. 10 gosses, on va, on va faire 10 Kaleg dans la game. Ah non, on en a 8. 9, 10, 11, 12. Ah non, 12 calègues Attends, mais j'ai pas la place en fait. Ah ouais, non, non, 9 c'est hein. ça. Oh, il y a une Nadina qui Il <rire> y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Euh, ouais, mais enfin là, il y a 20 kg de plus. Ouais, mais je vous le mets quand même. Bah, allez. ont vraiment tout donné. Ah, bien joué J'ai hâte de voir ce que ça va donner Le sort du monde en dépend Le sort du monde en dépend Ah, bien joué J'ai hâte de voir ce que ça va donner Ceci est une zone d'exclusion. Voyons si vous parvenez à rester en tête. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi 12 k J'ai même pas besoin de mettre la Nadina. Franchement, je la mettrai sur le dernier combat. Mais en plus, on est à 21. C'est vrai qu'il y a un Dragon T5. Il y en a un qui est, qui est crise de guerre tout à fait. Et je dis pas de bêtises. Hein. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Garde dans Ouais, avec Bran, c'est tout aussi fort, mais c'est moins rigolo. Pour plus tard. Bref euh, Ouais c'est vrai que en gros on peut avoir euh, Bran doré et un calèque de moins c'est ça hein On est d'accord On se focus un peu En gros on a un bran doré mais un calèque de moins Donc ça c'est bien meilleur Donc ouais on peut, on peut clairement améliorer cette compo Mais bon là c'était déjà stupide hein bon, En fait il n'y a, y a pas besoin d'améliorer quoi Genre, euh, il faut vraiment jouer contre quelqu'un qui joue la même compo. Pour que ça se joue sur des, opti, des optimisations. Mais là, en fait, on est absolument invincible. Franchement, on peut. Dans l'absolu, on peut jouer. Je pense qu'on peut même rajouter un Kalegos doré. Tu rajoutes un Kalegos doré. Et derrière, bam bam bam bam. Genre, tu peux jouer dans l'absolu 5. Alors, c'est le max. Hein, parce que le Bran, il est trop important. Mais en gros, tu joues 5 Kalegos doré et Bran. Et après la Nadina à la fin. Donc là cette compo elle est. elle est améliorable. Hein. Il, se... Il se bat bien en face. Hein. Waouh, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Va falloir la refaire ça là franchement. Ça va falloir la refaire. Hein. Après, c'est dur d'aller dans la taverne 5, mais. Rise branche. Rise branche bête, on sait que ça marche super bien. il n'y a pas mort vivant, donc. Ouais, Ragna et Kurtrus, pour moi, c'est, ça marche pas trop là. C'est avec bête remarqué. Mais... Alexstrasza, Dame Alextraza. Cher personnage. Hein. Quelle est votre stratégie, cette <rire> partenaire dragon. Tariste, allègre. C'est pas le Pierre quand tu joues euh, la l'arène. La elle s'appelle comment d'ailleurs Juste Alexraza ou la dame Alexstrasa Je vois voir là non Ah non Alexstraza la rouge. Ok. Salut laisse du 07. Hello hello. Je Aïe. J'ai pas envie de la perdre donc je vais geler les petites créas. Tout simplement. Pour le moment, sur les compos qui sont déjà présentes, c'est-à-dire bête, dragon, murloc, naga et l'aime mort-vivant, pour vous c'est quoi les deux compos les plus fortes moi pour le moment j'ai l'impression que c'est mort vivant et bête. Naga j'ai l'impression que le setup il est quand même difficile à mettre en place. Il faut vraiment chater toutes tes sorcelleries au début. Et que choper Latissa c'est trop lent. Murloc c'est quand même assez compliqué. Pareil c'est un setup avec beaucoup beaucoup de râles d'agonie etc. Même si ça reste fort on l'a vu la gamme d'avant mais vous voyez. Élémentaire pour moi il faut toujours Nomi. Donc c'est voilà, c'est toujours polarisé quoi, Nomi ou pas Nomi. Dragon ça peut être méga fort mais dragon il faut qu'elle quoi Donc euh, là je parle pas en termes de puissance brute hein, je parle en termes d'équilibre c'est à dire puissance euh, et euh, possibilité de construction vous voyez Je sais pas si c'est clair Donc ouais, pas uniquement euh, la, la, la puissance brute. Sinon, il est possible que Dragon soit meilleur parce que Dragon, Kale euh, euh, Nadina, c'est super fort. Surtout avec Bran maintenant. Mais euh, je trouve que Bet, ça se fait assez bien. Les Boas sont bien meilleurs. Je trouve qu'il y a moins de petits râles d'agonie. Il euh, y a l'octopus le, le, qui marche bien avec Boa. Et y a vraiment, je trouve que Bet, c'est quand même assez rouleau compresseur, que ce soit avec ou sans grenouille. Et mort-vivant, euh, bah, c'est toujours... Euh... En fait, les râles d'agonie sont forts, je trouve, là, dans, pour le moment, dans cette méta. Les râles d'agonie sont un peu au-dessus. Il est pas mal, ce dragon. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Et ça ça marche bien. Il faut y a les crescendo, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il y a les crescendo dans les montées. Faut pas, faut pas brusquer la tempo. La trash -tier. Pas trash -tier, mais un peu moins fort. Il n'y a pas de trash -tier, franchement. On franchement. Là pour, oh, pour le moment on a tout joué comme compo, euh, je crois, dans ce qui est présent. Euh, j'ai fait une seule game avec les dragons mais qui était incroyable. Et sinon j'ai un peu tout joué j'ai fait des top 1 et 2 avec tout. Hein. Donc euh, Naga, on a fait des belles games aussi avec Naga. C'est juste un peu plus compliqué à construire peut-être. Toujours dans la course Destiné C'est quoi ça Kouista Attaquer 30 fois et... Oh waouh c'est pas mal ça Bête, c'est très fort Surtout avec ouais, Bête mort vivant La combo entre Sadon la banane et le chevalier mort vivant Ah ouais ça j'avoue que c'est... Ouais ouais C'est vrai que cette combo on l'a pas encore faite mais elle est très sympa ouais. C'est vrai c'est vrai lancé. Excellent, comme ça je peux faire venir des serviteurs plus puissants. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Là, je pense que maintenant on va être on va passer en mode up up, vous voyez. En fait, il y a plusieurs écoles avec ce personnage, soit on vraiment en on bourrine. Mais c'est dur. Toi, on essaye d'établir un équilibre. Et, assez, et après, on monte. Sur les races à venir, tu dirais Mecha et Uran. Enfin, il y aura les autres. Euh, je pense que Mecha, ça va être très fort. Après, Mecha, on va quand même pas mal être dépendant de la Taverne 4. Hein. C'est vrai que les Mecha pendant l'avant-première, ils avaient l'air fous. Mais parce qu'il y avait cette, cette Avenge de Taverne 4. Ça donne des magnétismes. Cratch.. Euh pas convaincu par pirate, démon je suis pas convaincu non plus hein. donc ouais uran mecha ça va être très fort pour moi. L'avantage d'uran c'est que t'es pas obligé de jouer mono uran, juste le fait de booster des gemmes, en fait tes gemmes elles vont être énormes. C'est ce qui a l'air peut-être le plus drôle ouais comme archétype uran parce que tu, peux vra tu pourras vraiment jouer euh, bête uran, Genre tu joues un peu des urans, tu boostes et à la fin tu dis bah je pars en mode bête Et bam tu boostes je sais pas quoi Enfin ce que tu veux en fait Pirate uran mais tout sur le, le pirate qui la nouvelle leader là C'est pas mal, hein faire ça, même si au prochain tour il nous faut 10 mana et on aura que 9, c'est pas très grave de toute façon on virera le guitariste au prochain tour je pense hein. ou oh alors lui, non plutôt lui en vrai. ah non plutôt lui je suis bête. mais là j'avais quand même besoin de rester à 30 et en vrai mon board il peut Pff, en vrai ça va être un peu chaud mais ouais, surtout qu'il est resté taverne 3 et bon ça c'est des beaux bébés Un bon Voyons ce que, ce que donne Naga bah, Je pense pas qu'on joue Naga dans cette game hein. Là on est en tempo Donc on prend ce que l'on a à prendre Et on essaye de réfléchir à la tempo Mais en vrai je, je, vais, je pense que je vais jouer Dragon hein. C'est quand même un perso assez polarisé hein, Donc euh, Je pense que je vais jouer Dragon dans cette game C'est juste que là pour le moment j'ai des Naga Parce que c'est J'achète ce qu'on propose hein. Je roll pas, il faut pas roll au début C'est pas mal. Le sort du monde en dépend. Il pour aujourd'hui. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Ok, bon, on est un peu mieux. Un autre Kalego surtout. Bon, on est K21. <rire> 21-8. Vous voyez là c'est important, et, et ne pas trop s'attacher à des ossatures de tempo et ne pas les considérer comme des ossatures de construction. Là vous voyez on avait quelques Nagas, je pense que peut-être certains d'entre vous étaient en mode, euh, bon bah allez on force naga, on a des Nagas. C'est pas ça qui fait la compo vous voyez, ça c'est très très important. C'est vrai que c'était tentant, on a des... mais si, finalement si on analyse vraiment les choses, on, en fait on déconstruit le propos. En fait le problème c'est que la déconstruction ça prend du temps, mais si on déconstruit vraiment, on se dit... Bah en fait j'ai quoi J'ai deux tavernes 2 certes ça fait de la stat mais j'ai deux tavernes 2, un taverne 4. C'est nul, vous voyez. Il frise pas, non Il me faut des. Il me faut bran là je pense pour Calegos. Euh, Donne 8 PV à vos autres dragons. Ouais, jouable, hein. Moi, enfin, ce n'est pas un jouable. Il reste sagement on aurait qu'un, mais bon, peut-être un peu lent en vrai. Ça reste le fait. Mais là, le problème c'est qu'on peut pas, euh... n'a pas les manas quoi. Faudrait virer tout ce qui, faudrait virer ces trois cartes juste pour avoir Bran, Kaleg. Le problème c'est qu'on est, qu on est, on est dernier si on fait peut... ça. Ah zut. Ça reste cool. Euh salut le muscle, euh, c'est à 19h. Bon, il y a quand même des lives sur mes trucs. C'est hein. fort les bananes. C'est gérable, mais c'est fat. Ah ouais, c'est pas trop, là, de peau là. perdre. Un peu devant. Est-ce que tout se passe bien Ça se passe, ça se passe. C'est une sacrée armée que vous formez là. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir Je sais. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Liste des invités. Bon, deux c'est déjà pas mal. Hein. Faut juste tenir, quoi. Bah, c'est un beau bébé, lui quand même. Hein. <rire> ouais, un Kalex, ça fait un peu trompette, quand même. Faut reconnaître. Lola. Vous voyez quand même les boards ils sont moins forts hein. Franchement là on, on est tour neuf. Les boards ils sont pas enfin, Tu te dis pas euh, wow, Le board est trop fort Bon par contre on va quand même mourir Parce que les, les, le hit c'est pas très bien mis, mais En ah, vrai on va peut-être pas mourir euh, On devrait survivre devrait survivre. Non, désolé. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Le sort du monde en dépend. J'ai assisté à la véritable famille. Ouais mais ça ça marchera pas hein. Bah ben, je sais pas parce qu'on est gros quand même hein. En fait on n'a pas besoin de ça je pense C'est à dire que là on est déjà en train de gagner Alors si Vous voyez ce que je veux dire Là on a duo Allègre Donc on pourrait faire duo sur Kalegos euh, Le problème c'est que si on fait ça évidemment, si deux... pendant deux tours on survit On a gagné le lobby Parce qu'on a, euh, a trop de Kalegos Par contre si on le fait pas est-ce qu'on gagne quand même pas le lobby Vous voyez ce que je veux dire Alors oui, dans tous les cas, on va l'acheter parce que c'est un crédit guerre, bien sûr. Mais euh, vous voyez, là, un, ça c'est important de comprendre ça. Alors je peux me tromper, hein. Là, je vous balance une théorie, euh, elle est peut-être fausse. Mais je pense que là, si la game elle reste telle qu'elle, j'ai quand même tellement de stats. Chaque crédit de guerre, c'est plus 4, plus 4. Je pense que ça suffit. Je pense pas avoir besoin de deux Calégos de plus. Même si c'est vrai que c'est tentant en vrai, <rire> mais non. En vrai, on euh, va pas qu'à me regarder. Une sacrée armée que vous là. Ah mais c'est pas un cri de guerre ça, c'est un choix des armes, faut faire gaffe à ça. Bah la grille est tentante mais deux tours c'est beaucoup hein. Deux tours c'est vraiment beaucoup. Non mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Honnêtement je pense qu'il n'y a pas besoin. Un choix tactique intéressant. Si on perd là, bah dans tous les cas, euh, en fait il n'y a que si en finale on perd. Mais après c'est dur de savoir parce que c'est bien on aurait perdu avant parce que justement on aurait gridé. Mais je pense vraiment que cette strat est bonne. En plus il n'y a pas de mort là vous voyez donc on aurait rejoué un adversaire vivant ça aurait été un poil galère un choix tactique intéressant C'est gros, hein, franchement. Sur un tour 11, euh, on a que des 60-60, c'est quand même pas mal. Hein. Prochain tour, je peux peut-être essayer de chercher la Nadina, mais je pense que c'est encore tôt. Franchement, je pense que continuer à booster, euh, sachant qu'on n'est pas sûr de l'avoir, je sais pas. Je suis pas choqué à l'idée de rester dans cette taverne et à faire des cris de guerre. Chaque hein. cris de guerre, c'est plus 4 plus 4 à toutes mes créas, enfin à tous mes dragons. Le dragon, tout à droite, dès qu'un dragon prend de l'attaque, lui il en prend aussi. Donc euh, c'est pour ça qu'il a une attaque totalement déséquilibrée par rapport à son endurance. C'est rigolo. Je pense que vous avez toutes vos Donc, Chacun va prendre de l'attaque. Bon, en fait, lui il prend l'attaque de tout le monde en plus de la sienne. Lui il fait très très peur. 12 triples, taverne 5. Lui par contre il peut nous mettre une tartine. Et vous voyez, dans tous les cas, on aurait eu l'A4-2 là sur le board. Hein. On aurait eu l'A4-2. Le pire, c'est qu'on n'aurait pas pu jouer des calégos, Parce qu'on aurait vraiment été bloqué. On aurait pu rien faire du tout. C'est-à-dire qu'au tour d'avant, on aurait mis l'A4-2. Et là, sur ce tour, on aurait juste fait « Hop !»« J'achète un cri de guerre que je garde en main et à toi de jouer. » Donc, on aurait évidemment passé le combat d'avant. Mais celui-là, on aurait été... Euh... Bon, on sait pas quoi. On verra, mais... Vraiment sympa ces calégos maintenant, franchement ils sont extraordinaires. Sachant que Bran est moins joué aussi, euh, ça... Plus facile de les avoir les Bran je trouve. Pas bah, GG hein, c'est pas battable hein. Malheureusement. À part le choper tout de suite, une chance sur... Euh... Non GG. Oh il a pas eu sur les petits C'est bizarre ça par contre. Oh la chatte Yes Go. Ah. Oh non, 22. Oh non. Ah. Il s'en sort bien. Vous, vous débrouillez bien. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Là, on va chercher la Nadina. Hein. On va chercher la Nadina et puis voilà. Au Zap aussi. Ouais, mais lui, il a gagné. Hein. On l'a pas tué maintenant, c'est fini, hein, je pense. Hein. À ça du top 1. Franchement, à ça du top 1. Après, on connaît pas les autres, hein, mais lui, il avait l'air quand même d'avoir la compo, là, ben déjà, c'est un perso totalement déséquilibré, donc le gars, il fait 16 triples. Et il a sué, je pense, hein, il a dit, oh non, je vais quand même pas perdre alors que je dois faire top 1. Et en fait, non, si. Il tient, et il fait sûrement un... Il va tuer quelqu'un lui hein. Là il va y avoir deux morts, hein, je pense. Hein. Pas très haut en PV. Il ne sera pas conclu avant un moment Bah dans deux tours hein, je pense si je tiens. Oh Murozone. Oh c'est cool. Il a encore fait trois trips. Bah il fait des triples. Après, son board il était déjà fait, hein. c'est dur de l'améliorer. Mais en vrai, il peut tripler Uther. Ouais, il tripler Uther, euh, son baron il passe 30. Il ne peut plus aller chercher avec Zap. De toute façon, j'ai pas Zap, mais bon. Un seul mort. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Tout donné. Tout donné. De murloc c'est un peu le problème je vais les planches allez-y engagez une de ces recrues à Ah, c'est devenu énorme Et franchement C'est trop trop trop trop bien Calégos hein. Calegos Bran c'est une dinguerie hein. Le problème de Calégos c'est qu'avant il fallait vraiment Calégos doré Et t'avais jamais le temps Et même Calégos doré parfois c'était faible Sauf que t'avais En fait c'était un peu comme pirate C'est à dire que euh, l'ardeur ça suffisait pas De l'ardeur même l'ardeur doré ça suffisait pas Il fallait avoir l'ardeur doré plus l'ardeur normal Et c'était faisable Grâce soit avant avec Tony, puis ensuite avec euh, euh, Greta. Sauf qu'il n'y avait pas ça en, en dragon. Genre pour avoir qu'à gosses doré, en plus c'était itération euh, très légère, vu que c'était 6. Donc il y avait très peu d'itération, et en fait t'arrivais jamais à faire une compo dragon. Là tu t'en as besoin que d'un, et t'as Bran. Et en plus maintenant t'as évidemment la taverne 4, qui fait que... Trop cool, ça te donne... Enfin tout est bien lié en... Les, les cartes sont bien liées entre elles, quoi. T'as le côté tempo du dragon tout de suite. Le fait que les Murlocs sont un peu moins demandants de Bran, donc il y a les Bran sont un peu plus dans la taverne. Enfin, tu peux les choper. Alors C'est des trucs qui courent et parfois tu les piques pas. Et en même temps, tu peux en étant taverne 5 avoir le deuxième calègue. Franchement, cette game-là, genre j'ai pas vraiment chaté dans cette game. C'est une game qui est hyper hyper standard. Et on arrive à faire une compo qui, pour moi, est hyper impressionnante. quoi. Alors, on va quand même perdre en finale contre le Ville d'Enatrius, mais... Tenobius. Vous vous débrouillez bien. Très sèche, fraîche sèche. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Moi je veux zap ou. Euh... Euh, zap ou tunnelier peut-être Ouais, et encore hein. Ouais, mais même la... je pense que la nadina c'est même pas suffisant, c'est vraiment dur mais. Je pense que la nadina n'est pas suffisante hein. La Nadina, faut la mettre à la fin, non Pour que chaque dragon puisse taper et qu'ensuite la Nadina elle puisse redonner Boubou Divin quand il restera moins de créa. Je sais pas ce que vous en pensez de cette euh, théorie, entre guillemets. Non Contre grenouille, j'ai l'impression que c'est ça. Hein et je pense que j'ai vraiment 0%. Mon board, il est trop faible contre grenouille. Il faut au moins des 4000-4000. A la fin, il va essayer une 3000-3000, il va regarder le board, il va faire tout, tout, tout, tout. <rire> Euh, salut Bouffon du 3000, j'aime beaucoup tes vidéos snap, t'as une giga bonne vibe et t'es très bienveillant. Ah c'est gentil merci, merci beaucoup. C'est dur de trouver des gens aussi bien, aussi bienveillants dans ce monde corrompu par la malveillance. Euh, bah, c est, c est... En fait le truc c'est que moi je suis heureux de vivre. Donc à partir du moment où t'es heureux, euh, t'as aucune raison d'être malveillant. Et je dirais même que t'as que des bonnes raisons pour être bienveillant. Le bonheur c'est la chose la plus importante pour sauver euh, le monde. Bah, on... attendez. Il attaque, on attaque. Ouais, non, mais c'est la merde mer noire. Hein. Moi que ça tape dans Nadina. Bah, le problème, c'est qu'il y a trop de créa. Bon, en tout cas, notre, notre play avec la Nadina, il est plutôt cool. Mais on savait que c'était. Ah, c'est trop dommage! On aurait fait deux top 1 à la suite. En plus là on sait qu'on meurt, c'est vraiment. Euh, on sait, on sait. On tape pas baron, on est mort. Et vous voyez, c'est ce que je disais avec Uther, hein. on a eu du nez. Hein. Uther, euh, il, a, il a calé un Uther sur Titus, donc. Euh, infaisable quoi. Intuable, ouais. C'est à dire. J'aimerais que ça finisse là. <rire> je me sens pas très bien. J'aimerais que ça finisse. Ouais, on peut rien faire. La foi. On s'est battu, on battu euh, comme un diable, mais les grenouilles euh, gagnent toujours à la fin. C'est la clé. Enfin après, c'est parce qu'il a une belle quête aussi. Hein. La quête qui... Enfin, tout est doré dans son board. Il euh, y a rien à dire. Son board, il est très très beau aussi. Hein. Euh, le problème de Bran, c'est que Bran n'est pas sûr que Bran soit toujours aussi fort. En tout cas pas avec les murlocs. Et les dragons le problème c'est que c'est taverne 6 si on prend Bran. On va prendre le maître du roc. Il est quand même plutôt cool, il fait des jolies choses. Et voilà sept nouveaux adversaires. préparez au combat. Bon, pas un très beau départ. Euh, la question c'est est-ce que je pense qu'en général on va up 2 on peut tripler ça fait quoi ça en termes de pièces ça nous met pas très bien on va prendre la tempo avec chasseur je pense tu as déjà mis une game dégueulasse où tu fais top 8 sur youtube euh... bah, une game dégueulasse où tu fais top 8 tu peux pas progresser je... sur youtube je mets des games en général, qui correspondent à deux critères. Coche de critères, c'est... Une game sympa, un peu impressionnante. Et une game où on peut progresser dessus. Une game où tu fais top 8, tu progresses pas. Y a, en général, c'est juste que t'as foiré ta tempo. Quand tu fais top 8, c'est que t'as foiré ta tempo. Simplement. Super. Donc... Euh j'avais peut-être déjà mis une game top 8 où genre je devais avoir une vra une, vraiment une compo super rigolote et, euh, et puis il s'est passé un truc fou et puis voilà. Et en soit, euh, tu peux faire 4, 5, 6 et que ce soit intéressant. Tu peux faire 1 ou 2 et que la game ne soit finalement pas très intéressante. Mais en général, c'est souvent mieux quand tu es top 4 parce que tu as déjà avancé dans la game. T'as plus... passé par plusieurs phases, phase de tempo, phase de construction, phase d'analyse de ta construction et t'as peut-être changé un peu ta construction. Donc tu vois, t'as plusieurs couches de théorie dans une même game, qui... ça qui est intéressant. Vous vous On va copier euh, Radégout Ou euh, émissaire. C'est émissaire, non Là, la carte est doublée. Hein. à la fin du tour, enfin tous les trois tours, la carte la plus à gauche de ma main se double. Donc je pense que l'idée, c'est de faire euh, rat, émissaire, je joue mon rat. Ouais, et je copie euh, émissaire. J'ai deux émissaires, c'est bien. C'est des 5-5. C'est comme un dragon. J'aime bien le départ avec ce perso. C'est à la fois fragile et à la fois fort. Merci Setna pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh Attendez, mais on peut gagner. On tape à gauche, on gagne, c'est ça Oh, waouh. Enfin, égalité, c'est une victoire. Hein. Quand t'as <rire> qu'une, créa, c'est. <rire> Sacrée victoire. Oh, ça me plaît, ça, en plus. Erasmoth, là. Rasmot, on boost Rasmot à fond, à fond les ballons. Je pense qu'on va prendre un dragon, qu'on a le temps et qu'on est très bien en tempo. plus il est 7-6. À la fin du tour il va donner plus de d'attaque. J'ai un départ qui est dente à tous les autres serviteurs qui ont moins d'attaque que lui. Donc là plus de atout et tour d'après re plus de atout. Lui, il est trop bien quand tu joues au MU ou des persos de turbo-up, là. Tu prends Rasmoth, tu prends des 1 à la con, des 1 qui font des, des pièces, bam Et tes 1 qui font des pièces se transforment en bonne carte. Très, très gros départ, là. Meilleur qu'un Silas, franchement. Je pense que ce perso, c'est un, un peu meilleur que Silas. ça fait des dégâts. Hein. Toujours avoir une note quand même sur... Euh... Enfin une note, un regard sur la note. Vous vous débrouillez bien. Prends la pièce. La micro, elle va grossir. Hein. Ouais, mais c'est mieux là, les pièces. Donc, je crois que je suis déjà pas mal dans cette game. Merci la louchette et merci pour le Prime. Merci infiniment. Il a un côté buddy de Zeffris avec la... état des cartes en main, je trouve. Le perso Ouais. Un peu... euh, ouais, je dirais plus Varden, moi. C'est un espèce de varden mais avec la carte en main En fait ça peut te faire des triples Je sais pas Après c'est un perso qui est très étrange Tu hein. gagnes autant sur un prime Pourquoi vous êtes vraiment inté intéressé que par l'argent euh, Oui un abonnement classique ou un abonnement prime C'est en brut pour moi 1 ,80€, Entre 1,80€ et 1,90€ Donc abonnez-vous Ça m'aide beaucoup Là j'aimerais bien up et garder une carte en main. Ça dépend ce que l'on trouve. Ah On peut tripler Bourbissa. Mais on peut pas up dans ce cas là. Ou bon, on triple hein. Je crois qu'on va tripler rare On va faire ça. Ah ouais il y a ça. Comment ça va marcher Le dragon il va aller à droite de la carte que j'ai déjà. Copine en doré de la carte la plus à gauche. Je pense qu'il va arriver à droite et je vais avoir un triple rat des goûts. Et en fait je peux limite aller chercher un taverne 6. Ouais ça me plaît, hein. j'aime bien ce départ un peu turbo rush et en même temps bien tempo grâce à ce jeune homme. C'est ce qu'on veut hein, dans une game, hein. c'est la tempo, la construction et. Merci Keftal pour le soutien, merci beaucoup, qui offre 5 abonnements à Balivern, Toubli, Puncha, Flazzore, Abiel du 83 et Tomichu. Merci à toi, merci de ton aide et euh... merci d'aider cette chaîne, merci beaucoup. Merci à The Clandestin pour le soutien, merci infiniment, vous êtes chouette, merci beaucoup. Là, vous voyez là le Bourbissa il était important finalement pour les pièces, pour monter. C'est propre, hein, vous voyez c'est vraiment un jeu d'économie. Et on, est, on a gardé nos, nos, 40, nos 40 points de vie intacts, pour le moment. On peut même passer contre ce garçon. Il est à 20. Ça veut dire qu'il a rushé aussi. Ouais. Ok. Serviteurs ont vraiment tout donné <rire> Pile poil ce que vous recherchiez. On y va, hein let's go, hein, franchement On est tour euh, 7, on a notre découverte à 26. On est en à 25 c'est super hein On peut choper genre euh, Orgozoa, ce serait cool Ah, il y a des choices là ah, Orgozoa, j'ai dit, euh... non, je voulais pas dire Orgozoa Oh non, le jeu il m'a entendu, mais je me suis trompé de carte, je voulais dire Octozari. Il y a Kalegos aussi qui aurait été bien. <rire> je me suis gouré. Euh, invocatrice, c'est pas mal. Invocatrice, c'est une bonne carte, c'est assez tôt en plus. <rire> je me suis gouré, je voulais pas dire ça. L'œil. C'est trois bonnes cartes. Hein. Je pense que je ne trouve l'œil, c'est peut-être la moins forte dans ce cas-là, dans, dans ce spot. Peut-être l'invo. Ça, ça fait beaucoup de pièces. Mais hein. Naga, j'ai pas énormément confiance dans les Naga. Ou alors le Naga plutôt en tempo t'as 23 4 On va prendre l'invocatrice. Qui marchera bien avec. Euh... avec l'Octozari. Si, avec l'Octozari pour le coup. Et pas l'Orgozoa. Ou alors on la garde 3 tours en main. Et on est mort. Naga, c'est pas moyen, mais c'est un spot qui est très particulier. Mais c'est pas moyen, Naga. C'est juste particulier. Il faut avoir très tôt le... le taverne 3 et le taverne 4 euh, Blue Crooner. Je pense. Je ferais bien un up. En vrai, on est pas mal. J'ai envie de tenter le up taverne 6. Un peu grid, je suis toujours à 40. Et comme ça, sur ma, de... sur ma note positive, je pourrais peut-être choper un 6, vous voyez. Doubler un 6. Alors, c'est un peu fifou. Mais j'ai envie de me la croustiller. Ah ouais, lui, il est à 23, ce con. Euh... Je sais pas. J'ai quand même envie de me la croustiller. Et en même temps... Euh... On va se faire taper si on fait ça. J'ai beaucoup plus confiance en Caligos qu'en Invocatrice. <rire> je crois que le jeu il m'a il vraiment entendu quand j'ai dit Rogozoa et que je voulais dire que <rire> il est en mode Tiens, tiens, tu l'as voulu, mec. Ouais, bah, je vais l'acheter là en vrai, mais euh... ouais, l'idée c'est de le copier, je pense. L'idée, c'est de le copier. C'est juste qu'en termes de points de vie, euh, je sais pas si on va y arriver. Hein. Là, ça va baisser violemment. Je c'est cool quand même hein, de faire cela, mais... Elle me fait peur cette massacreuse. Parce qu'elle peut lui permettre d'aller d'aller dans les 15. Le tracker a un peu du mal là. bizarre. On s'en sort bien. Hein. Par contre Ragnaros sans les mechas. C'est quand même euh, couillu comme on dit en 2023. Ok. Très couillu. Yes, donc, ça c'est dans la mimine. C'est une sacrée armée que vous formez là. On fout de ces dragons, je vais pas les garder. Au pied, pas bouger, doucement. Ah, ça c'est de la tempo, c'est ce qu'on veut. Euh... C'est à gauche, hein la carte à gauche. Hein Donc, euh... j'allais dire, je vends un truc pour acheter un... une tasse, mais on s'en reste comme ça. Peut-être de choper un autre Kalégos. Ou un Bran. Les rolls, c'est pas si mal dans ce spot. Bah écoutez, c'est pas mal ce tour. Hein. Franchement, je pense, le tour, il est. J'aurais pas rêvé mieux. C'est à la fois de la tempo, parce que j'ai quand même un peu amélioré. Vous voyez, j'ai mis une 6-4, une 3-7 qui va prendre de l'attaque. Enfin, j'ai donné un petit peu plus de consistance à mon board. C'est léger, mais c'est. Mais de toute façon, en même temps, en gardant Kalégos. Et en même temps, euh. La position n'est pas top, mais... Ok. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ok. Ouais, on a pas le rip de ça, mais c'est pas la fin du monde. Ouais, double calex, ça va être cool. Il faudrait un Bran. Oh, c'est drôle, ça. Oh non En plus, l'avantage, c'est qu'on a le... Lui il est cri de guerre, donc il va marcher avec les deux Kaleg. Ouais on est bien là, franchement. Ça me plaît, ça me plaît. Hein. Soit Bran, soit un Calègue, il y a Nadina aussi. Mais je pense qu'on va plutôt se concentrer sur les cris de guerre ici. C'est pas un crit de guerre, mais ça en donne un. Hein. Le sort du monde, le sort du monde en dépend. Ce n'est pas le plus fort. Bonjour, il faut voir les choses en bas. Oh waouh Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir Ouais, je voulais optimiser mais je pense qu'on est très très bien là On est top 1 je pense, on joue bien C'est chaud hein Ok Mais la Nadina on s'en fout on va pas l'acheter de toute façon Enfin la Nadina on va pas la jouer On l'achète, on la garde en main mais on va pas l'acheter Là, on veut, on veut construire, on veut pas Nadina. On prendra Nadina à la toute fin. Là, on a notre texture. Euh, on va prendre de l'info. C'est rigolo en vrai. J'aimerais bien quand même choper le... Bon oh, ça c'est cool. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. C'est lui qu'on va booster. Ouais il faudrait faudrait qu'on. On... Ah non mais lui il est pas tout de suite. pas les manas pour les, les, les acheter on a bon besoin de tous les acheter un ah, non c'est hein. oh. chaud hein On va laisser le duo comme ça. Hein. En fait, Trouble l'œil, c'était pas mal avec Drakissat, Mais bon, franchement, euh, c'est mieux le duo. Comme un air de déjà-vu, ouais, cette compo, on l'a faite un petit peu hier. On peut virer Drakisat. En termes de stats, il faut voir. Là, chaque euh, cri de guerre, c'est plus 4 plus 4 à nos créas. Donc il faut voir si Drakisat, ça a du sens de le virer. Je pense que oui, en vrai, parce qu'on va... De toute façon, on va choper plein de Kalegos dans deux tours. Donc... Euh... D'ailleurs, comment ça va marcher Si on vide la main, est-ce que... Ah, ça c'est une question. Est-ce que le duo, il proc avant la note positive Vous voyez Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça va d'abord faire ça Et ensuite ça C'est d'abord le pouvoir ou d'abord la créa J'avoue que j'ai pas Je sais pas moi Moi je dirais je dirais d'abord le pouvoir Mais je suis pas certain Donc euh, Ouais on, on va dire que ça marche On va, on va dire que ça fonctionne une pièce pour le dérangement ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. On veut un bran doré. Ou alors on veut bran doré. En vrai, bran doré, c'est mieux. Hein. Donc on prend un bran. On le garde en main ou c'est greedy Ça 20. Tard en main. Hein. Non, on va, on va plutôt tripler Bran, je pense. Il va être gros, mon murloc, en vrai. <rire> J'ai 4 calego sans main là. Je non, 2. Que deux Ouais, mon petit murloc il est costaud. S'il faut pas garder du haut. Tous les deux tours ça donne... Ouais mais il n'y a pas besoin d'avoir plus de calègue en vrai enfin, suffisant. Bon ouais, Je pense que c'est suffisant Moi je pense que c'est suffisant quand même Je peux le... Le pas pas choqué à l'idée de le garder Non. Il doit avoir un autre dragon, non Bon, Nadina, elle serait pas mal quand même, parce qu'on arrive bientôt dans les derniers matchs. Ouais. On, va, on va quand même les acheter, les... les petits loulous. Allez, on le dira. Ah, C'est <rire> n'importe quoi. C'est n'importe... Ça, ça va être nerfé, je Faites pense, attention. hein. C'est n'importe quoi. En fait, Calégos, il est passé de nul à, nul à yesh à incroyable. Parce qu'en plus, cette compo, on l'a faite pas mal de fois hier. Hein. C'est pas comme si c'était un truc, euh, la compo ultime, qui est trop difficile à faire. Hein. Franchement, cette, com... cette compo, on l'a fait plein de, fois... plein de fois hier. Une fois avec 12 Calégos. Une fois avec euh, deux Calégos dorés, je crois. Et là, on a euh, un Calégos doré, un Calégos normal, plus le bran doré. Enfin... que tu as fait la modif dans le jeu pour plus de rapidité sur les animations Comment ça Je crois pas Bon Galewix ça peut être un gros match aussi hein. Galewix c'est quand même un gars qui triche bien avec la mana Ça peut être rigolo Galewix Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Celui-ci ne plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Je le vire pas lui, hein, je, vous, je vous le dis moi. Ok. Ouais, c'est un peu débile. C'est clairement un peu débile. C'est mieux que l'ardeur. Parce que l'ardeur, euh, c'était. En fait, c'est pas. C'est le duo qui pose problème. En fait, le duo. Le mieux, c'est de faire 3 tours. Parce que 2 tours, en vrai, ça se fait bien. Il y a pas... Alors, il faut évidemment de la tempo. C'est-à-dire, si t'as 0 tempo, oui, c'est pas bien le duo. Mais franchement, le nombre de fois qu'on est arrivé à faire notre duo avec 25-30 points de vie dans des situations où on était déjà dans des compos de scaling. C'est-à-dire entre guillemets des compos qui sont pas encore faites, qui sont pas encore fortes. Ouais, la, gro la grosse différence c'est que... Ouais, moi j'ai Bran quoi et pas lui hein. Merci euh, Indice 83. Magnifique hein. Mais ce perso est eh bien, franchement ça nous a mis vraiment bien hein, en termes de, de début de game et tout, de triple et tout, euh, le perso est. Certes à la fin on a une super compo avec Brandoré et tout, et la compo elle est, elle est vraiment al dente. Mais. Mais le c'est le début de game aussi qui nous permet de faire ça. La toute la tempo qui fait qu'on peut garder deux tours une 4-2 et. Nice you